ça y est, on y est, c'est la rentrée, c'est pour tout le monde, pour les jeunes, les anciens, les troisième les, le âge le, les, les, les parents, les, les gens qui sont au travail, bon, certains n'ont pas trop arrêté ou ont déjà repris depuis un moment, mais, mais enfin, septembre, on y est tous, et, et c'est le moment de, de se dire, qu'est-ce que je vais faire de, de, de mon année, qu'est-ce qui va se passer il y en a qui euh, ont passé de bonnes vacances, qui ont plein de courage. Il y en a aussi qui se disent, oh zut, il faut recommencer maintenant. En fait, ça, je crois que c'est des, des réflexes qu'on a tous. Mais je crois qu'il faut surtout se dire, bah, voilà, euh, euh, euh, une nouvelle année commence. Nous allons essayer d'en faire une année qui, qui soit riche, hein, riche de tout, d'activités, de réalisations, de, de, de, réalisation, de rencontres. Riche de croissance aussi. Et quand on dit riche de croissance, on ne parle pas que de la croissance personnelle, on, cro on parle aussi de la croissance euh, euh, d'une communauté chrétienne, d'une famille, d'une euh, société, d'une cité. Euh, nous sommes tous au cœur d'un certain nombre de relations, d'un certain nombre de réseaux, et la part que nous prenons à, à la vie de ces ces groupes, de ces groupes, de ces réseaux, ça commence par la famille d'ailleurs en fait, eh bien, la part que nous prenons à cela mais est quelque chose de, de, de décisif. Septembre sera donc aussi l'occasion de se dire, ben, nous n'allons pas nous laisser vivre cette année, mais nous allons nous y mettre nous aussi pour prendre notre part justement de cette, de cette histoire commune qui doit être une histoire de de croissance, de progrès, de, de, de, de bien-être bien pour tous, de, de justice, de bien mieux partagé. Mon vœu pour ceux qui sont euh, davantage engagés dans, dans la vie du diocèse, c'est qu'ils trouvent leur bonheur dans leur engagement, c'est principalement quoi, être au service des autres, euh, est normalement source de bonheur, bon, c'est source de beaucoup d'enquiquillement, il faut bien le reconnaître, enfin, c'est pas et ça... Euh, Chacun d'entre nous le sait très bien et le, et le vit. Mais je crois qu'il faut surtout découvrir que, que c'est source de bonheur pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on on, on donne ce qu'on a. Enfin, c'est l'occasion de découvrir qu'on a, qu'on a, qu'on est riche finalement de, de beaucoup de talents, de beaucoup de possibilités. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on fait du bien à ceux qui sont les destinataires de notre effort, c'est-à-dire à tous les autres.